Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, que je pense certains attendent avec impatience, celle sur évidemment l'identité du loup. Qui est ce loup Qui est donc euh, ce personnage qui apparaît lors de la première cinématique de Diablo 4, qui met en avant votre personnage, et qui n'est pas un personnage aléatoire, clairement, donc attention c'est un spoil, attention là on va clairement être dans du spoil, euh, je tiens à le préciser, c'est uniquement la version jouable de Diablo 4, donc en gros une partie de l'acte 1, ce qui n'est pas l'ensemble de l'acte 1, donc je n'ai pas d'autres infos supplémentaires, donc on va essayer justement de construire un argumentaire pour voir un petit peu qui ça pourrait être, on n'a pas à l'heure actuelle évidemment de réponse claire, mais il euh, y a des candidats, il y a clairement des candidats, et non... Encore une fois, c'est pas un personnage... Parce que moi, au début, je me suis dit, ouais, c'est juste une petite représentation, peut-être, un petit truc pour te montrer que le mal arrive, etc. Eh bien, non C'est pas une random menace, c'est pas une menace aléatoire, vraiment, rien n'est laissé au hasard. Le loup est important dans la quête Aura Dream de l'acte 1, que vous pouvez jouer soit avant Celdinarius soit après Celdinarius Et donc, eh bien, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Puisque, dans cette fameuse, dans cette fameuse quête, et eh bien... On a justement l'idée d'un personnage qui va nous aider à nous échapper d'une illusion. On va, on va en reparler un petit peu, c'est tout simplement l'idée il est dans, une illusion, on est dans une illusion bloquée par un, une protection des Oradrim. Et au final, eh bien pour, il va nous aider à nous libérer de cette illusion et il va nous montrer une vision, on va dire, un peu infernale. Je vais y revenir juste après, ce qui fait que le personnage nous aide, mais clairement, il est assez hostile aux Oradrim. Et derrière, il nous dit regardez, ils sont pas si bons que ça, tout ça, tout ça. Donc, qui cela pourrait bien être Pour le coup, c'est, euh, on va y revenir aussi en fin de vidéo, mais je ne pense pas que ce soit un personnage, euh, ce, ça doit être un personnage très important. On a Lilith, on a les partisans de Lilith d'un côté, on a Inarius et sa cathédrale de la lumière de l'autre. Donc, il y a de grandes chances que ce personnage-là, qui n'est pas avec les aura Dream, donc il n'est pas avec, euh, eh bien, tout simplement les différents protagonistes... Euh, qu'on a pu voir Donan, euh, le, le Rasnar, etc., qui sont les derniers Aura Dream. Et au passage, je rappelle quand même que le principe des Aura Dream, c'est de protéger l'humanité euh, face aux démons et aux anges aussi, hein, si jamais ça devenait euh, chaud. Donc, euh, c'est clairement pas, pas quelqu'un qui. Enfin, euh, c'est clairement quelqu'un qui doit être un seigneur des enfers, à mon sens. Euh, je rappelle quand même que l'hélice nous prévient que les seigneurs des enfers vont revenir, j'en ai parlé un petit peu dans les récentes vidéos que justement on est sur un, vraiment un style, euh, sur une narration très très proche de la guerre du péché, donc on est sur une espèce de, de schéma de la guerre du péché 2 globalement, mais avec des petites euh, différences, notamment le fait que la triune ou la triunée, l'église le, le, des enfers, n'est pas présente pour le moment. Et c'est Lilith qui joue ce rôle un petit peu d'église infernale avec ses cultistes et autres, et que les seigneurs des enfers, eh bien, jouent le rôle un petit peu de menace, cette espèce de spectre qui hante le récit, mais sans vraiment être là, ce que normalement rôle que Lilith s occupait. Et du coup, eh bien, en ayant ça en tête, c'est vrai que, le loup donne beaucoup plus l'impression, un petit peu à l'image de Lilith dans la guerre du péché, de quelqu'un qui va essayer de nous aider, nous conseiller, etc. Mais à la fin, il ne veut pas forcément notre bien. Et pour le coup, eh bien, c'est vrai que dans ce délire-là, pour moi, c'est clairement l'un des sept seigneurs démons. Maintenant, on va faire le vide parce que dans les sept seigneurs démons, il y a clairement des personnages qui ne sont pas là. Déjà, pour moi, euh, c'est aucun des quatre seigneurs démons mineurs absolument pas euh, Belial, parce qu'on pourrait dire oui c'est Belial, les mensonges, tout ça, tout ça après, on sait pas si ce qu'il nous dit est un mensonge pour le coup, pas encore et euh, de toute façon, Belial Asmodan, j'y crois pas du tout c'était les deux grands méchants de Diablo 3 j'y crois pas du tout euh, ils ont été... enfin euh, j'y crois pas il y a aucun lien avec le récit, avec Lilith, etc, ils ont aucun lien donc euh, je, je n'y crois absolument pas on pourrait dire Andariel et Duriel, bah oui euh, lorsqu'on a eu le trailer de gameplay de Diablo 4 qui est arrivé en 2019 on a vu duriel et avec le trailer lorsque la, le rogue a été annoncé, on a vu en dariel et on savait de façon dès la Blizzcon 2019 qu'il y avait en dariel avec euh, avec le poster, tout ça, tout ça, le, le, le wallpaper, l'art, l'artwork officiel. Donc bon, ok, est ce que du coup ça pourrait être en et duriel On sait qu'ils sont là. Moi, j'y crois pas non plus du tout parce que bah, déjà ils seront là et en vrai, pour le coup, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez dommageable, je trouve, à la licence Diablo, c'est que pour le moment, les démons mineurs. Euh, le traitement hein, des démons mineurs, c'est quelque chose. Hein. Bon, et encore, Asmodan et, et Belial, ils ont eu de la chance. Ils étaient dans Diablo 3. C'est pas ouf, mais ils étaient là. Alors, en et Duriel, eux, ils, malheureusement, ils étaient à Diablo 2, et euh, c'est une catastrophe hein, en termes de... <rire> c'est une catastrophe hein, en termes de, de mise en scène, de storytelling, tout ça. C'est une catastrophe. Euh, on part avec plus de questions que de que de réponses. Donc, moi, je n'y crois absolument pas aux démons mineurs. Euh, J'ai même un peu peur. On va pas se mentir du développement de Duriel et et Andariel pour Diablo 4, parce que j'ai peur qu'on retombe, on retombe dans un peu la nostalgie Diablo 2, donc... Euh, mais on verra, on verra. Dans la mauvaise nostalgie Diablo 2, en mode on les remet, on les abat comme pareil, et c'est tout. Donc... Pour le moment, les démons mineurs n'ont pas, pas vraiment de développement. Du coup, on pourrait se dire bon bah peut-être, ok, un des trois seigneurs démons principaux. Ok, on va en enlever un tout de suite, c'est balle. Balle, personnellement, je ne vois absolument pas balle. Alors qu'on soit clair, je vais quand même aussi en profiter pour débunker une idée qui est de se dire que euh, bah, au final, balle n'a pas de Bale c'est pas quelqu'un Enfin c'est le mec de la destruction Donc il cherche que de la destruction C'est un gros bourrin etc C'est pas le cas Bale justement en tant que seigneur de la destruction Et eh bah ben, il est pas si bourrin que ça S'il peut faire des machinations Y aller de manière douce Pour amener encore plus de destruction derrière Il va le faire C'est quand même quelqu'un d'assez manipulateur Bale C'est quand même quelqu'un qui est, qui est assez intelligent Même si bien sûr il va retourner un petit peu le tout Parce que lui ce qu'il veut c'est un peu vraiment le chaos euh, Faut que ça pète C'est un peu le Michael Bay des démons Il faut que ça pète donc au final, j'enlève je, tout de suite, c'est pas parce que le loup nous parle un petit peu de manière, euh, de manière un peu euh, pernicieuse, essayer de, de, de, de nous brosser dans le sens du poil etc, et je dis pas ça parce que c'est un loup, C'est, ça n'exclut pas, pas Bâle pour ça, mais c'est juste que Bâle pour moi, il n'y a, y a, a rien qui correspond à Bâle en fait, euh, on n'a pas de lien vis-à-vis -vis de Diablo 4 etc, je, je, je vois pas du tout, pour moi il n'y a, a rien de tangible qui nous indique... Qui nous envoie verbal. Du coup, revenons sur cette quête et revenons sur maintenant bah, deux seigneurs démons qui restent dans la course. Nous allons revenir hein, le loup pour euh, reparler de ça. Il nous envoie du coup dans un plan infernal euh, en nous aidant de la quête, comme je l'ai dit, en nous libérant d'une d'un piège, euh, d'une illusion. Et au final, eh bien, il nous amène. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il nous libère d'une illusion pour nous amener dans une vision et il nous amène dans la vision de Tristram en enfer, où il va nous parler, hein, on retrouve beaucoup de clins d'œil à Diablo 2 notamment, avec par exemple ces espèces de geôles que vous voyez au plafond, c'est pour ça que j'ai choisi cette artwork, il euh, y en a justement dans la vision, ça faisait écho à la libération de Descartes Kane, qui était le seul survivant de Tristram euh, qui était laissé en train de cramer au-dessus euh, au d'un feu avec, euh, dans, dans ces espèces de geôles, et on le libérait, et finalement, bah, en fait, dans la vision, on voit, on voit ces, ces espèces de geôles suspendues. On voit les habitants de Tristram en train de brûler, en train de fusionnés en deux corps etc le, le, le, le truc est vraiment très très bien fait pour nous donner le côté vraiment infernal et malsain je dirais avec notamment beaucoup de pierres d'âme rouge hein, qu'on peut voir aussi sur le front de diablo des espèces de pierres rouges hein, qui font écho bien sûr à la pierre d'âme et euh, on a même en fait des silhouettes qui rappellent des cartes kane euh, en forme un peu sanguine là comme ça Ils aiment bien l'espèce de spectre de sang euh, dans, dans diablo 4 et on a et eh bien tout ça qui nous rappelle bien sûr euh, tristram mais en plus bah, en haut à droite de votre mini carte euh, moi au début je l'avais pas vu, c'est mon chat qui me l'avait fait, fait, moi suis en mode ah ça ressemble vachement à Tristram et ça y a ça et, à ça, et à ça et mon chat m'a dit Malga en haut à droite c'est marqué la vision de Tristram je fais ah oui bah oui bah ça ressemblait bien à Tristram hein. <rire> Mais au final bah oui la vision de Tristram Tristram c'est lié à un démon c'est Diablo C'est Diablo les pierres, etc., la, la vision, elle est vraiment très rougeoyante, les pierres sont de la couleur de celle de Diablo, alors bien sûr, ça pourrait être une espèce de narration pour nous montrer, parce que l'idée, c'est quoi C'est de nous montrer que les Zora Dream ont échoué, que les Zoradrims, euh, attention, méfiez-vous des Zoradrims, parce que à chaque fois, euh, ils ont amené que le chaos et la destruction dans leur sillage, ce qui est quand même, ce qui est pas faux, entre, euh, ce qui n'est pas faux, techniquement, ce pas faux, mais c'est quand même extrêmement frauduleux comme, euh, comme argument, parce que, ils ont amené la ruine et la destruction parce qu'ils se battent contre littéralement la haine, la destruction et la terreur. Donc oui, dans leur sillage, le conflit laisse des traces. Il y a des dommages collatéraux, évidemment. Donc c'est quand même, euh, voilà, c'est assez fallacieux comme, argumenta comme argumentaire et on a, eh bien, tout simplement, donc voilà, beaucoup de clins d'œil à la chute de Tristram. Et vu ces clins d'œil, l'aspect manipulateur, le gros gros facteur anti oradrim euh, les pierres rouges, Tristram, on ne peut que penser bien sûr à Diablo. Difficile de ne pas y voir le seigneur des terreurs, hein, responsable de la fin de Tristram, euh, sachant qu'en plus il a toujours été opposé au final aux Oradrim. C'est vraiment le, des trois seigneurs démons, c'est celui qui est potentiellement le plus opposé aux Oradrim. Vous allez me dire Yabal hein, qui était dans Talracha, tout ça, tout ça. Ouais mais c'est juste en fait son autre qui était Talracha. Pour le coup lui diablo c'est des, des trois c'est vraiment celui qui est opposé aux aura dream depuis la liste depuis le début de la licence diablo euh, tristram c'est quand même à la base une ville Monastère de garde qui était reposé, qui a été reconstruit sur euh, la prison de Diablo. Et vous allez me dire, bah ouais, mais Mephisto, c'est un peu le même délire. Mephisto, c'était l'église du Zakharum qui s'est installée sur la prison de Mephisto. Diablo, là, vraiment, c'était une sorte de poste de garde au RADRIM à la base, qui est devenu une, euh, une cathédrale, une église, etc. Mais à la base, c'est un poste de garde au RADRIM avec Jared Kane. Et en plus, ça se transmet en famille. Et il est vraiment opposé à Descartes Kane dans toute la licence, que ce soit Diablo 1, même s'il avait un rôle un peu en secondaire. Dans Diablo 2, là, pour le coup, il va beaucoup plus nous aider. Et c'est le seul survivant de Tristram. Je compte pas Adria, évidemment. Et euh, je compte pas Eden non plus, évidemment. Euh, et du coup, nous avons, eh bien, à Diablo 3, voilà celui qui dit attention, la, euh, la fin du monde, tout ça, tout ça. Et il est opposé directement, encore une fois, à Diablo de près ou de loin. Donc, il y a déjà cet, cet, cet aspect manipulateur dans Diablo 1. Et au final, c'est vrai que Diablo a un aspect bourrin. Je veux dire, le machin, il est bodybuildé comme un catcheur mexicain, là. Donc... Euh, c'est quelque chose. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais en dehors de Diablo 2, en vrai, dans Diablo 1, il est extrêmement manipulateur. Dans Diablo 3, il est extrêmement manipulateur, surtout dans Diablo 2 où il a un côté très bourrin. Mais en vrai, même dans Diablo 2, il est pas si bourrin que ça. C'est juste que si on compare les trois, c'est vrai que c'est dans Diablo 2 où il a l'aspect le plus bourrin. Mais voilà, il a été un grand manipulateur dans Diablo 1. Je l'ai évoqué. Dans Diablo 3, bien entendu, il a même court-circuité ses frères, Bal et Mephisto. Il est, c'est vraiment une vraie petite fouinasse, hein dans Diablo 3. Et au final la manipulation de léa tout ça tout ça au dream hein, aussi elle hein, qui avait tout l'héritage de descartes kane donc au final eh bien c'est vrai que diablo semble être le candidat idéal par rapport à tout ce qu'on voit tous les éléments que l'on a et en même temps j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous invite à, re à vous rediriger dessus si vous ne l'aviez pas vu euh, un diablo sans diablo est ce que c'est possible personnellement J'en parle dans la vidéo et je vous invite vraiment à la voir parce que c'est une, une question de fond, vraiment. Est-ce que Diablo sans Diablo c'est possible A l'heure actuelle, c'est pas possible. Euh, je veux dire, tous les Diablo ont eu Diablo, sauf Immortal. Et même Diablo Immortal intègre un petit peu de manière plus ou moins Diablo, donc... Pour le coup, les grands épisodes de Diablo, bah c'est vrai que Diablo euh, était toujours présent. Donc, Est-ce que Diablo 4 serait le premier Je vous invite à aller voir cette vidéo. Personnellement, en plus, j'aimerais que ce ne soit pas Diablo, mais c'est vrai que ça semble être le candidat idéal. Maintenant, nous avons l'autre grand candidat en dehors de Diablo. Il s'agit évidemment de Mephisto, le père de Lilith. Nous avons euh, Diablo 4 avec un contexte, comme je l'ai dit, guerre du péché, une opposition Lilith, inarius qui nous rappelle beaucoup la création de Sanctuaire et la guerre du péché. Lilith, c'est la fille d'un des seigneurs des enfers, d'un des trois grands, et c'est tout simplement la fille de Méphisto. Donc, c'est vrai que Mephisto a directement, contrairement à Baal et aux autres, a une attache directe par rapport à l'un des grands protagonistes de l'histoire de Diablo 4. Et en plus, il a une deuxième accroche, c'est lui qui a enfermé Inarius pour le faire payer d'être sorti, sorti avec sa fille. Donc, on a une accroche avec deux des grands protagonistes qui sont un peu les dieux, de l'univers de Diablo dans Diablo 4. Donc ça semble être plutôt bon. Est-ce que le côté manipulateur fonctionne Mephisto, c'est vraiment le grand manipulateur. Et vraiment, je vais citer le livre de descartes kain hein. Il est considéré presque comme le chef des enfers. Hein. Même si il faut mettre des guillemets, un chef dans les enfers, c'est compliqué, qu'il se fout un peu tout le temps sur la gueule. Mais celui qui apparaît comme le grand chef, le grand leader, c'est Mephisto. Et c'est encore une fois le livre de descartes Kane qui le dit, c'est pas moi. Euh, et... Le côté manipulateur, le côté attiseur de haine, c'est vraiment le truc central de Mephisto. Il a réussi quand même à retourner l'église du Zakharum contre elle-même. Et encore une fois, même dans le livre, dans la description de Mephisto, même ses propres serviteurs, il les monte les uns contre les autres, etc. Il attise la haine. La haine des, des Oradrim est assez logique. Hein Comme je l'ai dit, c'est principalement opposé à l'église du Zakharum. Mais euh, malgré tout, c'est quand même les Oradrim qui ont enfermé Mephisto. Donc il euh, y a quand même cette haine, hein, l'exil noir, tout ça, tout ça. Donc le lien avec Lilith, forcément, ça en fait un très très bon candidat. Il y a une grande citation pour moi, qui n'est pas que en français, hein, qui existe euh, en latin et euh, du coup en anglais aussi, que j'aime bien. Alors elle n'a jamais été vraiment liée à Diablo, en tout cas pas à ma connaissance. Mais c'est « L'homme est un loup pour l'homme ». Et j'étais obligé de la sortir vis-à-vis -vis du loup forcément Et Mephisto c'est vraiment une description qui correspond très bien à Mephisto Après attention c'est moi qui la lis à Mephisto Ça ne veut pas dire qu'elle est faite en jeu ou autre Mais c'est vrai que ça marche très bien Mephisto Mephisto a toujours, été, euh, a toujours été vraiment évoqué comme ça Comme celui qui va attiser la haine des hommes les uns envers les autres Et va les faire se retourner les uns contre les autres Un petit peu ce que fait Lilith dans l'église au final hein, de, de Diablo 1, euh, de Diablo 4 pardon, Mais dans l'acte 1 donc, pour moi, cette citation de « L'homme est un loup pour l'homme », c'est une excellente description pour Mephisto, puisque, comme je l'ai dit, il cultive la haine, les complots, tout ça, tout ça. D'ailleurs, au passage, Tristram, c'est aussi un peu son œuvre, Puisque euh, ne faut pas oublier que le manuel de Diablo 2 nous parlait Le manuel de Diablo 2 est beaucoup moins conséquent que celui de Diablo 1 Si vous allez sur mon discord dans euh, la catégorie Diablo j'ai les manuels euh, Si jamais ça vous intéresse dans les messages épinglés j'ai les manuels en, en format euh... J'ai oublié le nom <rire> c'est pas grave mais en... du coup vous pouvez les télécharger les récupérer C'est quand même le, di... le manuel de Diablo 1 était incroyable hein, pour le coup le manuel Diablo 2 moi je m'attendais à beaucoup plus de choses Puisque par rapport à Warcraft, enfin, Warcraft 2 est beaucoup plus euh, fourni au final, en Diablo 2, c'est pas tant que ça. Au final, c'est le manuel le moins, le moins fourni. Mais Tristram, c'est aussi de son œuvre, et ça, c'est le manuel Diablo 2 qui nous le dit, puisque c'est lui, au final, qui avait envoyé Lazare. C'est lui qui avait envoyé Lazare, euh, qui fait partie du Zaccaro, mais il l'avait envoyé euh, accompagner Léoric. Et on sait que Lazare a eu un rôle prépondérant dans la corruption du roi Léoric. Donc au final, eh bien, même ça, même les événements de Tristram sont aussi un peu de son fait, même si c'est principalement bien sûr basé sur Diablo. Maintenant, sa pierre d'âme, comme vous la voyez sur cet artwork en haut, c'est la couleur bleue ou violette. Donc on n'est pas du tout sur le côté rouge, etc. de la vision, mais encore une fois, dans la vision, il ne fait qu'évoquer les événements de Tristram, donc c'est logique que les pierres euh, soient rouges. Maintenant, moi je vais revenir sur un truc qui est vraiment très important, c'est euh, l'apparence du loup, bien sûr, le côté décharné du loup qui pourrait fonctionner avec les trois seigneurs démons, hein, Talracha, euh, enfin Baal, quand il était dans Talracha, il était assez décharné, tout ça, tout ça. Euh, Diablo, sur Aidan et tout, il y a eu ce, sur Aiden, il y a eu ce côté aussi euh, décharné, où on a de la chair, etc. Mais c'est vrai que celui qui a le plus l'aspect squelettique, c'est quand même Mephisto. Il ne faut on va pas se mentir, c'est quand même Mephisto qui ressemble le plus. Et vraiment, un truc, on m'avait évoqué, et en bossant sur cette vidéo, j'ai pu vraiment revenir un peu sur le Livre d'Adria et autres, il y a quelque chose qui est assez impressionnant. Les runes sur son crâne. Les runes sur son crâne, je fais souvent attention à ce genre de truc parce que Blizzard a tendance à faire un peu n'importe quoi dans les runes. Et on va dire, les viewers ont parfois malheureusement tendance à s'engouffrer dedans. On l'a vu avec Shadowlands, avec les runes de Frostmonde. Et souvent, bah, c'est des. C est, c est, en fait, bah, c'est du yaourt. Et généralement, ça ne sert à rien. Donc euh, d'habitude, Blizzard, les runes, c'est souvent des trucs aléatoires. Mais là, non, là, au contraire, ils ont été ultra minutieux, puisque ces runes, pour moi, c'est le véritable argument solide pour Mephisto, c'est pas juste le comportement, c'est la base la plus solide, regardez, c'est bluffant, la... si vous faites vraiment un calque entre les deux, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose, les mêmes runes, les mêmes symboles, même les petits traits, les, petits, les petites sphères au milieu, elles sont là, c'est assez impressionnant, et au final, eh bien... Euh... Qu'est-ce que c'est Cette page sur le, le livre d'Adria, c'est tout simplement justement le moment, euh, la page concernant Mephisto, le moment où Adria va sceller Mephisto euh, dans la pierre d'âme noire pour euh, récupérer le contrôle de Mephisto, pour à la fin et eh bien assurer euh, la domination de Diablo dans Diablo 3. Et c'est vrai que quand on voit ça, waouh, wow on se dit et eh puis ouais, bah ouais, bah c'est sûr, c'est Mephisto. Alors attention. Attention, rappel, Mephisto a été le démon le plus difficile à sceller. Adria a failli crever en le, en le scellant pour vous rappeler un peu la, la violence du PPR. Ce qui est très rigolo, c'est que d'ailleurs, Baal, bon, c'est l'anecdote, mais Baal s'est laissé enfermer. Et parce qu'il a compris, c'est là où vous voyez que c'est quand même pas un débile, c'est qu'il a compris le plan de Diablo au moment où il, a, il était en train de se faire enfermer. Et au lieu de résister, à la grande surprise d'Adria, il a fait vas-y, vas-y. Vas-y, ton plan il est pas mal, mec. Ton plan il est pas mal. Et du coup, il s'est laissé faire. Mephisto, lui, il a pas du tout apprécié, par contre. Hein. Il a vraiment pas du tout apprécié. Il a résisté, le bougre. Mais euh, du coup, c'est vrai que, eh bien, on a cette rune. On se dit, ah, il dirait que c'est Mephisto. Maintenant, il faut revenir à quelque chose sur cette propre page qui est important à notifier, qui n'invalide absolument pas Diablo, puisque ça, c'est un saut de, pour euh, sceller, justement, Mephisto dans la pierre. Qui lui a enseigné ça à Adria On pourrait dire, bah on n'en sait rien. Si si, le livre répond à ça. C'est Diablo qui lui a appris à sceller. Euh, <rire> qui lui a appris à sceller Mephisto. Ah la fouinas, on l'avait dit. Mais du coup, hein, encore le petit al Diabolos, hein, C'est encore lui, c'est Diablo Et honnêtement, donc c'est l'argument le plus solide, mais c'est aussi celui qui a une, une fêlure, une, une brèche. Et à mon sens, il va y avoir des fausses pistes dans Diablo 4. On sent que la narration est quand même pas mal gérée pour le moment, elle est bien... Et on, a... on sait qu'ils veulent récupérer, le... pour le coup ça a été aussi bien fait, c'est qu'ils veulent récupérer du Diablo 1, du Diablo 2, du Diablo 3 et aussi du Diablo Immortal, mais ne faut pas le dire, et euh... parce que Diablo Immortal c'est le mal. Et euh... Enfin selon les joueurs. Hein. Et du coup, eh bien... Est-ce que ce ne serait pas une fausse piste En fait, à l'heure actuelle, on est vraiment sur un 50-50, c'est vraiment pour moi... Pendant le moment, j'étais plus en mode Diablo, c'est vrai que les runes changent un petit peu la donne, mais en fait, c'est impossible de vous dire c'est sûr Mephisto à 100% ou c'est sûr Diablo à 100% parce que vraiment, là, pour moi, on est à 50-50 et Blizzard choisira le chemin qui les arrange pour, pour essayer de nous avoir. Maintenant, un autre point aussi qui est important, c'est ne faut pas oublier la figurine de Lilith et la représentation de Lilith, elle avait le crâne de Diablo dans les mains. C'est pour ça que moi je préfère, quand même, je, je considère, je suis plus adepte de, de Diablo que de, que de Mephisto, euh, je parle en vraiment dans la possibilité parce que je préfère largement Mephisto à Diablo justement j'en avais parlé dans ma vidéo sur Diablo mais, euh, mais clairement c'est vrai que bah, c'est du 50-50 entre les deux, hein. est vraiment, on est vraiment là dessus. Et en dehors des sept seigneurs démons ou d'une création de démons que je vais évoquer après, qui d'autre cela pourrait bien être Alors là j'y crois, je vous l'ai dit, hein, pour moi c'est un 50-50 entre Mephisto et Diablo et il y a vraiment des allez, 0, quelque chose que soit autre chose. Mais celui qui aurait le plus de, de possibilités pour être le troisième homme, entre guillemets, c'est ce personnage là que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Il y a de grandes chances que vous ne le connaissiez pas. Il s'agit de Lucian ou Lucian si vous préférez. Qui est donc ce petit personnage Comme vous le voyez il a l'air vraiment très sympa hein euh... <rire> C'est un démon Et c'est pas n'importe quel démon puisque c'est le frère de Lilith Et euh, le fils du coup de Mephisto Pour ça cet aspect D'ailleurs petite anecdote mais euh, j'ai découvert en bossant sur la vidéo Qu'en fait l'apparence de Mephisto dans Heroes of the Storm est inspirée de celle de Lucien. Bon, j'ai toujours trouvé que l'apparence de, de Mephisto était dégueulasse dans Heroes, mais euh, bon, voilà. <rire> euh, la tête ressemble un peu plus à Lucienne, il est vrai, euh, même si Lucien est stylé, je trouve, dans cette, euh, sur cette image. En tout cas, donc, il est le frère de Lilith, le fils de Mephisto. Ce qu'on peut donner, c'est qu'il est dans la saga de la guerre du péché, et dans la saga de la guerre du péché, il est le chef de la Triune, ou de la Triune, ou de la Triune, vous la prononcez comme vous voulez, qui est tout simplement l'église euh, démoniaque, en fait, hein, et qui représente, du coup, il est un peu le... Le, le pape démoniaque, hein, l'antipape, qui euh, célèbre la gloire de Méphisto, Diablo et Baal. Et il est, on est dans, encore une fois dans Diablo 4 dans un cadre de la guerre du péché. Donc un retour de Lucienne pourrait être euh, possible, bien entendu, hein, dans le retour des sept, etc. L'opposition avec... Euh, il, a, il était opposé à Inarius par rapport aux deux églises, hein, l'église de la lumière face à l'église des enfers, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Et de l'autre côté, bien sûr, son lien avec Lilith fait que c'est un candidat qui pourrait être très intéressant à utiliser maintenant c'est un personnage que globalement personne ne connaît euh, à part les fans de l'univers étendu donc personnellement je pense pas bien sûr ça pourrait être l'occasion de le mettre en avant mais j'y crois pas du tout pour moi ça va être un des sept seigneurs démons surtout qu'ils sont libres maintenant donc là parce que c'est là c'est l'occasion de les faire de, les, de, de faire venir un des sept seigneurs démons donc j'y crois pas pourquoi utiliser lucien quand on pourrait utiliser les sept ou alors lucien serait l'avant-garde mais j'y crois pas j'y crois pas en plus lucien a eu une mort un peu particulière ou ça sous-entendait que potentiellement lui il a été hors du cycle et que euh, Uldissian avait réussi à le flinguer pour de bon, mais j'y crois pas non plus à ça, donc on, on verra, on verra à ce niveau-là. Et sinon, bah du coup, quelle, quelle serait la, la, la possibilité euh, Ça, personnellement, j'ai vu un petit peu sur Internet, certains en parlaient, j'y crois pas du tout, mais euh, bah, ça, serait pour, ça pourrait être un démon en fait créé de toutes pièces. Un démon de créer de toutes pièces en mode bon bah c'est un nouveau en fait on ne connaissait pas et c'est un nouveau euh, le codex donc ça c'est une monture de world of warcraft si vous avez précommandé euh, diablo 4 et en fait ça vous parle d'un euh, démon euh, astaros qui chevaucherait des espèces de loups de loups euh, démoniaques là et en fait bah astaros lui pour le coup c'est une création non sait rien on sait pas qui c'est donc ça pourrait être astaros hein, euh, possible ou un autre démon créé de toutes pièces Personnellement, j'y crois pas, je pense que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage d'intégrer un gros random quand vous avez autant de personnages intéressants qui ont des liens directs avec les deux grands protagonistes, Dinarius Lys et les Dream au final même, hein. donc je sais ça ne va pas plus, plus d'eux. Mais il euh, y a tellement de candidats crédibles et assez importants que créer un perso de toutes pièces à côté, ça me paraît un peu bancal. Si Diablo 4 s'était inscrit dans un truc où les seigneurs démons ne sont pas... Sont pas, sont, sont, sont pas libres euh, façon euh, Scarn dans Diablo Immortal moi je, aucun problème au contraire je trouve ça super cool mais là j'y crois pas quoi il y a trop de monde en fait de disponible euh, si, si on fait même pas les 4 seigneurs démons mineurs parce qu'il bah, y a trop de choses à côté tu vas pas créer un démon random à côté de ça quoi ce serait, serait un petit peu dommage donc peut-être qu'Astaros apparaîtra bien sûr dans Diablo 4 mais euh, en mode euh, un boss d'acte de, de, de euh, insignifiant mais euh, non moi personne je, je vois vraiment soit Mephisto soit Diablo à la limite Lucienne, mais c'est tout. Et je suis plus partisan de Diablo. Je crois plus en Diablo qu'à Mephisto, malheureusement. Je préférerais que ce soit Mephisto, mais je pense que ce sera plus Diablo. Nous verrons. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mephisto, Diablo. Et j'en profite aussi, j'ai vu sur Internet des, des mecs s'emballer pour, pour Zoltun Cool. À aucun moment, je vois Zoltun Cool être le loup. Et je pense que là, on s'appuie sur du rien. Le seul, la seule justification que j'ai pu voir, c'était les mecs qui disaient « Oui, euh, euh, c'est parce qu'en fait, il n'aime pas les Zora Dream ». Enfin, il y a une différence entre pas aimer les Aura Dream et, euh, <rire> et faire des portails euh, infernaux, etc. C'est pas Zoltun Cool. Zoltun Cool, il est pas comme ça. Non, non à aucun moment pour moi c'est Zoltun Cool. Et encore une fois, il y a plein de gens qui s'emballent sur du rien. Non, non, non, non. Et je pense que les trois seigneurs démons, ils ont plus de raisons que Zoltun Cool de les détester, les Aura hein. Enfin, bon, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous pensez Mephisto, Diablo ou un autre N'hésitez pas. Euh, personnellement, je m'appuie sur du solide et euh, je pense que ça m'a pas. Euh... Ça m'a donné plutôt raison, hein. si vous regardez, si vous avez vu ma playlist de Diablo, euh, pour le coup, s'appuyer sur du solide, euh, ça, ça nous donne des, des trucs euh, pertinents. Donc ça me semble être plus logique que ce soit Diablo et Mephisto. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Lexus euh, alors, Je dément toute euh, corrélation entre ma personne, bien sûr, moi, l'immense Mephisto... Et euh, ce, ce, ce loup, hein, loulou, euh, loulou, j'aime bien les petits loulous, hein, ils font des croc crocs et tout, mais c'est pas moi, hein, euh, non mais oh, ça, je, je regarde mon livre, là, et c'est pas moi, hein, donc, euh, vous saviez que m'appelait tout le Mephistos Moi, je l'ai pas dit, euh. enfin bon, les réseaux sociaux, tout ça, euh, oubliez pas de liker, allez, ciao